on va parler de café percolateur. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On parle toujours dans la série café. On a parlé de tout, du café expresso, on a parlé du ca des cafetières à dépression, on a parlé de cold brew coffee. Là, maintenant, on va parler du café percolateur. On a également parlé des machines automatiques. Le café percolateur est souvent un peu associé au jus de chaussette, etc. C'est absolument faux parce que malheureusement, on a vendu des percolateurs qui étaient très bon marché, un peu tout le monde, 15 euros, 20 euros. Là, on parle de percolateurs haut de gamme. On on parle d'infuseur à café, on va parler pratiquement de slow coffee, revenir aux fondamentaux du café. Alors les fondamentaux c'est quoi Du café en grain, café de qualité 100% Arabica qui est torréfié de manière assez légère, pratiquement juste après le deuxième crack qui certifie un café assez léger en bouche et pas trop fort, pas trop torréfié, parfait pour le percolateur. On va parler également d'un moulin de qualité, le café moulu frais, évidemment. Là, on a les meules en acier inoxydable. On a 60 grammes de café, donc évidemment, le café est pesé. On parle d'une température idéale, 1800 watts, l'appareil, 1800 watts, 94 degrés. Un circuit d'extraction correct, donc l'eau ici se trouve au-dessus, donc très peu de perte de température. L'eau passe directement dans le café, surtout une belle douche correcte. Ceci est une machine qui est approuvée ECBC vraiment Le CBC c'est l'European Coffee Brewing Center, donc ça fait, ici vous avez vraiment, c'est situé à Oslo, la certification d'avoir un café, un slow coffee, un café percolateur de qualité. Ce n'est pas une machine rapide, ce n'est pas le but, c'est retrouver les fondamentaux. Comme je le disais, 94 degrés de température c'est vraiment très élevé, très peu de perte de température par rapport à un percolateur où l'eau doit monter dans un circuit, c'est très bon. De l'eau de qualité, on la détarterait régulièrement, mais on a de l'eau de qualité en magasin. On va faire un café très simple, la mouture est mise sur 5. 60 g de café dans le moulin, c'est assez simple. J'aime avoir en fait une mouture complète quand tout est passé, car comme ça le moulin reste toujours au maximum propre. Les filtres, ça c'est pour simplement poser le porte-filtre quand il a terminé, 1 x 4, traditionnel. Donc, tout simple, vous le posez dedans. En fait, c'est comme je vous disais en début de vidéo, c'est toujours injustement qualifié de jus de chaussette le percolateur. Alors que le percolateur avec un café frais, moulu frais, est absolument délicieux, absolument délicieux, vous serez vraiment surpris, on a une mouture ici qu'on peut qualifier de moyenne, donc la douche est assez grande pour ce percolateur et vous avez évidemment à boot deux fonctions, la fonction pour over qui est très simple, Là, c'est une percolation encore plus lente, une infusion très lente, je trouve que là le café pour moi était un peu trop fort en goût, j'utilise le classique, ça c'est simplement la mise en fonctionnement traditionnelle, certifiée ECBC, d'avoir un café percolé de qualité, vraiment un slow coffee, ça m'a un peu plus de temps mais vous allez voir l'arôme, la couleur est absolument sensationnelle, très peu d'amertume et donc on respecte les règles, bonne température, bonne douche on va dire au niveau du, du café, café moulu frais, un bon moulin, une bonne mouture et avec ça vous allez retrouver le vrai café de qualité. En plus, une machine à 1800 watts, 94 degrés la température de l'eau. Je vous invite à contrôler la, le wattage de votre percolateur chez vous. Vous risquez d'être surpris par rapport à ce genre d'appareil. On les appelle pas percolateurs, mais plutôt infuseurs de café. On se retrouve quand ça a terminé. Voilà. Le café est passé. Alors, on a donc un stop gout ici. Ça, j'ai trouvé cet accessoire super pratique. Évitez de directement jeter le, le mar dans l'évier. Vous refermez. Pour les amateurs de café, je vous invite à d'abord goûter ce breuvage sans sucre. Tout d'abord. ça aide. Après, vous pouvez mettre du sucre si vous avez envie, mais... Quand c'est préparé de cette manière-là, avec cette qualité-là, ce, le, le bon grain, etc. Comme je vous ai dit, franchement parfois, c'est d'une douceur incroyable. C'est extrêmement chaud, si vous le voyez. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. mais C'est vraiment très très chaud. Voilà. Alors, il a l'air léger, mais en fait, il ne faut pas confondre un café clair avec un café qui qui n'a pas de corps, il est peut-être clair, il a l'air peut-être clair pour vous comme ça, mais il a du corps, il a du goût, parce qu'en fait la préparation était traditionnelle et de qualité. Donc il est très très bon, avec beaucoup de corps. Merci à toutes et tous d'avoir suivi, suivi cette vidéo qui fait partie de la playlist Café pour vous faire découvrir d'autres manières de faire du café, des fois parfois nouvelles, parfois vraiment traditionnelles, mais remises vraiment dans l'art de faire du café soi-même à la maison. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, pouce en l'air ou dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la méthode que j'ai utilisée. Facebook, Instagram, Pinterest, abonnez-vous, il y a aussi Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos.